Rafa 1. Conservateur, Tess, Mécano. Je suis pas inspiré par les quatre. Il n'y en a pas un qui m'inspire particulièrement. Euh, ça, c'est vachement greedy. En plus, il n'y a pas Bourbissa. Dure à dire. Peut-être Tess quand même. Mécano. Euh, Peut-être On part sur Tess. C'est la seule qui me paraît à peu près jouable. Enfin, ils sont tous jouables, mais... Je pense que Tess est peut-être un poil au-dessus. Après, c'est un peu RNG Tess. Euh Ok, c'est pas mal ça avec Tess. Ça nous permet de faire de la tempo. Après, s'il y avait eu un token, j'aurais sûrement pris le token au-dessus, mais... C'est vraiment pas une mauvaise carte. Merci Tokichou, c'est gentil Hello Condor, hello, as-tu testé Harry Potter Legacy Euh, non, non. J'aime pas Harry Potter et j'aime pas les jeux de ce type. J'aime bien jouer contre un adversaire direct avec des cartes. Euh, Faeline, non, c'est jouable. Phyllin, c'est jouable, mais j'aime moins, je préfère Tess. C'était sûrement, deuxième... sûrement le deuxième choix. Euh, birk. Birk, birk, birk. Le Mousse. Pourquoi le Mousse Pourquoi pas Le Up me paraît bizarre. Il est resté Taverne 1. Le mousse, hein. L'avantage du mousse c'est qu'il me permet de prendre plein de curves différentes. Après vous allez me dire le chat est sensiblement meilleur que le mousse. Hein. Ça dépend. Ah, je pense que mousse c'est meilleur. Il faut juste qu'on arrive à trouver un deuxième client. Ou alors que lui, lui il peut avoir client clairement. Ah, Il a deux micros. Il a deux petites micros. Pas vraiment des cartes que j'ai envie de lui voler. Waouh. On peut acheter micro. Hop. Un peu bizarre. Même très très bizarre il y a quoi Parce qu'il euh, faut éviter de faire des plays où on perd trop de pièces. Après on achète micro, on fait pouvoir et tour d'après on re... On fait quoi On a un up à 1 Ça ferait... Chercher la taverne 3. Je crois que c'est ok. En fait ce qui est ok c'est que on peut vendre mousse, up. Bah, on verra. Bah, tout dépend de ce que lui a, parce que lui aussi bien il a une carte qu'on a envie d'avoir, mais je pense pas. Et il a vraiment récupéré ça comme elle aime bon, C'est trop bizarre. Je pense qu'on va tripler dans la taverne 3. L'idée c'est de faire tempo avec Tess, donc... Euh... Non c'est quoi comme play Ça, ça ça ça tour d'après on fait up up avec un flottant lui il a triplé dans la 4 c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous je pense qu'on s'en fout de booster cliente je pense que c'est forcément ça après est ce que c'est collectionneur je dépense la pièce ou je up j'achète Micro, je booste pas la L, mais en vrai je vais chercher la ta 23. J'achète ça à pièce, prochain tour c'est à 0, ensuite c'est à 7. Non, je crois que c'est ça le move. Je crois que je triple maintenant, je vais chercher la 3. Euh, Sensei c'est gros avec ça, c'est ce qui scale le plus. Sensei c'est ce qui scale le plus. On va faire ça ici. Il est vraiment pas dégueu ce tour, euh, ce tour 4. Ouais avec Tess faut tenir en fait. Oh on va voler une Savannah c'est super bien. Oh Savannah est de 8. Oh il a un sacré board ce garçon. A droite please. À l'autre droite. Ah waouh dommage. Euh, ouais bon c'est cool. Hein. On vole quand même des bonnes cartes. On prend un peu cher mais lui sa sortie elle est, elle est divine. Franchement elle est divine. Ah, c'est instant hein. Instant. Finalement ça se met pas mal par rapport au tour précédent où on a décidé de up. Parce que finalement, c'est ça aussi qui est important, c'est que ça, petit à petit, ça diminue, vous voyez, en termes de coût. Comme ça, la taverne 3 elle va coûter moins cher. Donc ça me paraît plutôt cool. Avec Test, avec test tu upes rarement du coup. Pas... Tu dois quand même up parce que si jamais euh, les cartes des adversaires te permettent de tripler et pas forcément juste de tempo, t'as quand même besoin d'être dans une certaine taverne. Tu vois, tu peux pas rester taverne 1 ou 2. T'es quand même obligé de, de up. Mais tu peux te permettre de prendre du retard. Par exemple, là sur les euh, 7 gold, normalement, t'es censé être taverne 3 au minima. Bah là on est deux et franchement c'est vraiment pas problématique parce qu'on est deux. Mais en même temps on a de la savana, on a des choses comme ça qui scale, enfin vous voyez. C'est ça l'idée. C'est vraiment d'arriver à, à, à tempo dans un premier temps tout en gardant quand même l'idée de, de monter un peu en taverne. Parce qu'il faut aussi construire pas que avec le pouvoir sinon c'est trop RNG. Sinon on rajoute de l'RNG si on reste deux en se disant bah de toute façon mes adversaires ils vont forcément me donner des choses. Non ça marche pas comme ça. Il y a plein d'adversaires comme lui, ah oh, zut. Merci nerds pour le, le prime. Bah j'ai pas vu, il y a pas eu la notif mais normalement il y a un petit peu de décalage parfois. Peut-être que c'est ça non Peut-être qu'il y a eu un... un décalage, merci beaucoup en tout cas. Bon. On up et on achète micro. Là, vous voyez, on est vraiment fort en tempo, donc on peut se permettre de up. Le micro est bien parce qu'elle permet d'améliorer la main verte. Le seul problème, c'est que le sensei peut aller sur cette micro-là. Mais bon, je pense que c'est pas très grave en vrai, parce que juste si j'arrive à proc lui, c'est plus de plus 1 sur deux cartes. Donc ça vaut clairement un plus de sensei. ça s'appelle pour boire n'empêche en fait, j'avais jamais vu que le, le pouvoir héroïque il s'appelle pourboire. c'est des pourboires, OK. ok rigolo euh, bon lui il est à 24 il a peut-être des choses à nous offrir j'espère bon pour le moment on n'a pas de compo hein. après on est tour 6 mais en même temps parfois tour 6 on peut avoir mais c'est à partir du tour 6 que les adversaires vont commencer à avoir des choses et c'est là où on va commencer nous à créer en leur volant des choses. Mais c'est bien parce qu'on peut partir dans, toutes les, dans tous les setups quoi. Ah, ce serait bien d'arriver à activer main verte quand même. Ah zut. Il a typiquement un board qui nous va pas. Genre un board très puissant avec peu de cartes clés. Ouais, c'est vraiment ce qu'on déteste. C'est les boards comme ça. C'est des boards ils vont nous taper et en plus, on va rien leur voler. Bah, je pense qu'il va nous taper, mais bah, c'est pas 100% en vrai. Parce que ça, ça fait quand même le taf. Ça, faut que ça aille à gauche et c'est bon. Ah zut. Bon, à droite au moins. Ok, c'est toujours ça. Euh, bon, on prend 5, hein. Euh, 6. On a vraiment rien à voler, on peut voler Pachmar. Double Pachmar, mais. Honnêtement, c'est un peu pauvre. Après, euh, on va rester 3 sûrement vu qu'on est bas en PV. Bon, ça c'est très fort. Bon, Deflecto c'est très fort. Il avait quoi Est-ce qu'il avait des mechas Non. Ou alors on part dans un spot avec euh, les commandants du banc qui feed les euh, qui feed les, nagas, euh, les nagas rouges. Le problème c'est que c'est lent et le problème c'est que c'est commit. C'est-à-dire que si on joue contre des adversaires qui n'ont pas de nagas, on va rien voler. Quoi. Donc, je prendrai ça, je prendrai ça, je pense que je vais rester dans la taverne. Pouvoir Pachemar ou c'est naze Ça m'a l'air naze, pouvoir Pachemar. Je pense qu'on va juste acheter ça et le revendre, non Ou bon, alors on prend ça pour les pièces au prochain tour. On en barole en vrai. On prend ça pour les pièces Bon, bah, le board est pas mal en tempo, l'autre il était vraiment gros. Bon, on va récupérer une savana. On va oh, waouh, on a un trip de sensei, intéressant. D'où l'intérêt d'avoir des pièces. C'est un sacré board lui aussi. Bon bah, De toute façon, on le savait, hein. on avait déjà vu. Euh... C'est lui qu'on avait pillé. Ok. Bon, ah, sacrément gros. Sacrément, sacrément gros. Et heureusement, vous imaginez, contre lui, si on up, on prend 15 dégâts, la game elle est finie. C'est quand même frustrant. Le taunt est très important. Je pense qu'on va taunter Sensei. Je pense qu'on va up. Ou alors on reste. Je pense qu'on peut quand même up. Je pense qu'on peut virer main verte quand même. Ou alors on juste on fait ça. à 25, il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Hein. Il y a Drexiborg, Mekaro, et 24, il y a Ennuyo, c'est tout. Il y a les Savannah. Franchement, c'est con, mais je pense que je dois rester. Rires, je sais pas, parce que les Savannah, à un moment. Hein. J'ai peur de me faire taper si je up. Faudrait vendre main verte, quoi. On vend main verte, je crois. Un instant. Bon, les deux sont super. Drake ou Mekaro Je pense que Mekaro c'est meilleur que Drake. Bon les deux sont excellents. Je pense que Mekaro est un poil meilleur mais les deux sont vraiment excellents. On va pas jouer les Savannah. Ouais les deux sont cool. Surtout avec les micros qui donnent de la stat. Ah zut. pas que ça meurt. Nice. pas que ça meurt. Ah zut. Bon ça c'est bien comme hit. Ça devrait être bon quand même. Ouais. ouais la micronomie elle carry. Boum. Bon est-ce qu'il y a des trucs à voler Que dalle. Absolument. Que dalle. Bah il a un pirate. Si jamais on a un autre pirate ça fera un triple mais... On va rester dans la taverne hein. C'est trop risqué de up. Là-dessus. Là ça peut paraître bizarre mais ça restera fort en tempo, ça c'est cool. Vérifie quand même. Euh, il est où Lui Ouais, on est d'accord, avec n'y a que dalle. Bon, petit rôle pour finir. Et puis, euh... est-ce qu'on part là-dessus Je pense que c'est pas mal. On est protégé par lui. On est à 24. C'est pas mal de rôle dans l'A4. On peut choper des ennuis hauts. Bon, le problème, c'est qu'on est en train de jouer une stratégie tempo avec un perso qui peut créer... Après, il euh, y a quand même quelques joueurs qui jouent mecha, ils peuvent nous filer des trucs. Là, pour le moment, nos adversaires, à chaque fois, ils nous filent un petit truc. Bon, lui, non, mais... Yo, Rothsart, comment ça va Hello, hello. Bienvenue. Oui, typiquement, le, le, le truc sur Savannah, je l'aurais pas fait quand, avec n'importe quel autre perso. Parce qu'en en fait, on sait qu'à un moment, on va la virer, la Savannah. Mais vu que c'est un perso où on doit tenir chaque tour... Bah en fait, chaque tour, c'est une vraie opportunité de construction en fonction de nos adversaires. Bah, il faut tout faire pour tenir. Faut pas mettre en place des setups de construction. Enfin, il faut essayer, mais là, c'est vraiment un play qui peut paraître étrange parce qu'on est, on est décidé de partir sur mecha, mais je le fais quand même. Ça peut me faire gagner des points de vie et donc un tour de plus, c'est trop important. Ouais bon lui on savait qu'il allait qu il allait vraiment nous poser problème, hein. il est énorme, ah zut, ça ça va, ah zut, ça ça va, il ah, y a peut-être moyen en voit rien. Ça, ça va pas du tout, ça ça va pas, ça ça va, ça, ça, va. ça, ça va pas, ça ça va pas, c'est bon. Y a rien. Il a Orgozoa à nous donner mais c'est vraiment pas fou. Faire. Orgozo, on peut faire. Orgozoa, on s'en moque. Je crois qu'on va rester. Je vais pas chercher la taverne 6. Je vais chercher la 5. La 5 elle est vraiment cool. Dirk. On va briller Kai. On tente un autre truc. On peut taunter mes Non. Autant le taunter avec un ennuyo. On en trouver un. Bon ça c'est cool. Est-ce qu'on achète ça Le caille là-dessus c'est bien, j'ai envie de garder le Brille bril Hop, hop, comme ça, même comme ça en vrai, hein, vu qu'il y a les rip-hop et tout, je crois que ça me va. J'ai fait des decks avec la chouris déjà, bien sûr, est déjà sur YouTube, Ça à fait. Euh... Bon, élémentaire mon cher boisson. C'est chaud. Heureusement qu'on a le scaling des micros, le scaling du sensei. Et sinon, ça aurait été tristouné. Hein. Bon, ça reste tristouné, mais on tient, on s'accroche. Hein. De toute façon, pour le moment, on n'a rien chopé de fort et je pense que c'est un peu tard. Donc, euh, notre objectif, c'est top 5-4. Ce sera déjà pas mal. Ouais, lui, il est énorme. Hein. Lui, il a, un, il a un board qui est, qui est inadmissible. Hein. Ah, c'est cool on va pas prendre un milliard Allez à droite Vamos vamos C'est cool hein parce que franchement on est peut-être celui qui prend le moins Enfin lui la liche elle a pas pris de vous allez me dire Mais là c'est vraiment le tour où il est devenu gros Il est devenu gros On est à 18 on tient on tient on s'accroche Allez déjà top 6 on prend des points Il a quoi On a rien à voler hein, on est d'accord hein. trop lent hein. si, on fait... si on clique ici euh, on va exploser hein. jamais s'il attaque first là-dedans on sera trop deg et là on va faire tout le tasse avec ça Dans des mechas on va mettre le deflecto first et puis bam bam bam bam bam faut que ça tienne faut que ça tienne est-ce que tu lui voles tout non trop tard non c'est trop c'est beaucoup beaucoup beaucoup trop tard déjà j'ai pas les pièces euh, ça coûte cher hein. l'ardeur euh, tu payes un mana il te reste 9 t'achètes un lardeur il te reste 6 t'achètes un autre lardeur ça fait 2 mana et 13, 4. Euh, voilà. <rire> Après, tu achètes 2 autres cartes, on va dire. Tu vends tout on achète 3. C'est vraiment... Ton board, il passe de 20, 10, euh, Boubou Divin, des choses comme ça, Boubou Divin, avec des... Euh, des 6, 6 maximum, quoi. Donc non, tu prends plus que 18. Tu prends sûrement 45. Ah, c'est ça le play je pense. C'est rester là-dessus. Et de toute façon, l'objectif, c'est de tenir. Hein. On savait que le perso n'était pas très bon. Euh, voilà on a mis, on peut pas toujours chercher top 1, il faut savoir abandonner rapidement les parties pour pouvoir gagner des points. Quand on veut trop faire top 1 c'est là où on polarise les games et on fait beaucoup de 8. Et parfois en jouant en ultra tempo on peut parfois accrocher des top 3 et des top 2 franchement. Hein. Boom. Ah merde il a méga fury. ça c'est cool ça c'est moins cool ça c'est pas cool non il y avait moyen de gagner hein. il y avait moyen il y avait moyen bon il est fort lui hein. voilà par contre on va mourir au prochain combat sur un malentendu il y a deux joueurs en moins sur un malentendu on joue contre le mort ok Des... Est-ce qu'il a des choses à nous donner ce garçon Bah en vrai pas tant. Il hein. si, a Bran Mechajara mais... Pouf. Bran Mechajara. C'est bizarre non C'est gros quand même. On enlève ces deux là. Je c'est ok. Ça c'est une carte un peu sous-estimée parfois. Dans ce genre de setup, ça peut être assez cool. Genre, ça c'est plus 10 C'est réincarnation. La réincarnation c'est cool sur les déflectos, hein, franchement. Même là-dessus, hein, dans l'absolu. Bon, furie des vents euh, plutôt sur un micro. Ou bon, alors on continue à booster ça. Hein. De toute façon, il va jamais attaquer lui. Ouais bon, est, il est déjà assez gros. Je pense qu'on va booster les petits loulous. Bon, on prend le Sensei pour la fin de tour. Ou les pièces. Ah, plus les pièces en vrai. a besoin de pièces. Ou alors ça pour assurer. Peut-être ça pour assurer quand même. En vrai, si on passe, on fait top 3. C'est notre objectif. J'aurais boosté un Déflecto avec la 10-1. Bah, pour quelle raison Le Déflecto, il est moins fort que ça. Ça, c'est la meilleure carte du board c'est l'équivalent de 4 déflecto, enfin 3, 2 déflecto qui ripop. donc c'est l'équivalent de 4 créas, ça, voire 5, 1, 1, ouais, faut pas qu'il attaque first et qu'il la tue mais. Pile poil, fallait pas plus hein, fallait pas plus. Ouais, c'est tendu hein, enfin, ça passe hein mais Pff. à un pv près on perdait, c'est à dire que s'il avait un attaque de plus sur sa créa, sa première créa, on perd le match. <rire> ça aurait été dingue mais comme quoi c'était toutes les petites optimisations qu'on a réalisées, elles payent euh, sur le tour 12. Allez le top 4, let's go. Enfin, on a réussi notre game là hein, franchement, là on s'en fout hein. Là, c'est fini, de hein, toute façon, on le sait. Hein. En vrai, on sait jamais si on a un ennuyéau là-dessus, mais même. Hein. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Le Pierre Dex. Et vous voyez c'est une belle gamme. Hein Franchement on s'est accroché comme des fous. On s'est vraiment vraiment accrochés. Et... et on arrive quand même à faire le top 4. Et pourtant on n'a rien volé de fou. Mais parce qu'on a été sérieux dans notre tempo. Et ça c'est une game importante. Parce que c'est vraiment le genre de game où si tu fais pas attention. Si tu essayes de construire parce que tu as test. Et que bah, test tu dois construire normalement. Bah en fait tu fais top 7, top 8 quoi. Et en plus, tu fais top 7, top 8 avec la certitude que tu ne pouvais pas mieux faire. Avec la certitude que bah, finalement, tes adversaires rien, ne t'ont rien donné comme carte de construction ou trop tard. Et donc, bah, finalement, cette game, tu peux la jouer 100 fois et tu vas faire 100 fois 7, 8. Alors qu'en fait, il y a des plans de jeu comme ça, peut-être des plans de jeu de peureux. Mais finalement, c'est ça aussi parfois, c'est accepter d'être peureux sur certaines situations. Et, et puis voilà, c'est du ressenti, c'est euh, un jeu d'adaptation. Donc il faut ça... Ah, bon, GG. Faut s'adapter euh... bon. Franchement il était battable lui s'il avait pas Leroy. De bah, toute façon quand il quand n'y a pas Leroy en général mes caros, ça fait toujours gagner. Mais ouais cette game elle est importante par rapport à ça. J'en avais déjà parlé de cette théorie dans certaines vidéos. Mais c'est le fait d'abandonner pour pouvoir gagner. Abandonner tôt pour pouvoir gagner. C'est souvent ce qui fait la différence entre un joueur à 7-8000, c'est-à-dire qu'il maîtrise quand même les patterns, qui maîtrise le jeu, et un joueur à 10, 11, 12 et plus. C'est que le, bon, le, le joueur à 8K, il va toujours vouloir construire quelque chose. Donc en fait, il va faire des 1, des 2 parfois, parce qu'il sait quand même, il connaît le jeu, il sait construire. Mais en fait, euh, il va pas savoir assez bien abandonner. Et euh, là où le bon joueur, il va... Il va évidemment, quand il est dans des bons setups, avec des bons persos, des bonnes situations, bah là il va évidemment comme l'autre joueur d'ailleurs, il n'y aura pas de différence entre eux par rapport à ça, ou très peu, ce sera peut-être l'optimisation à la fin, sur le placement, des petites choses comme ça, mais je pense que le gros, c'est vraiment ça la grosse différence, c'est que le, le, le, on va dire le meilleur joueur des deux, il va savoir abandonner, et puis sur des games comme ça, soit perdre peu, soit gagner un tout petit peu, et, euh, et l'autre va souvent faire des moins 60, moins 70 et plus. C'est vrai, je me reconnais bien dans ce que tu dis, je suis à 7-8K. Ouais, non, mais c'est... Moi, ce qui s'est passé quand à un moment, j'étais bloqué à 8K, c'était que... Ouais, ça... maintenant, il y a deux ans de ça, mais c'était parce que je... Souvent, en fait, quand tu regardes un peu ton classement, t'as des 1, des 7, des... des 2, des 6. Et... Et c'est ça, c'est la... le bon joueur, il a la faculté à transformer ses 7-8. Alors, ça demande de la concentration. Là, c'est la première game de la journée, donc forcément, j'étais full focus, mais... Voilà, cette, cette faculté à transformer ces 7-8 en, en 3-4-5, ça c'est très très important, parce qu'on ne peut pas gagner toutes les games. J'en suis complètement là, mais il est dur d'abandonner parce que tu veux t'amuser. Ouais, Évidemment, bah ça c'est du pragmatisme, hein, mais c'est clair que si tu veux t'amuser... bah En fait, si tu fais 2-3 games dans la journée, euh, faut pas jouer comme je fais là. Hein. Euh, clairement, tu vas au bout avec Tess, et puis au pire, tu fais 8, tu t'en fous. Mais si on... Si tu as un, plan, un, un programme on va dire un peu plus moyen terme et que tu as envie d'atteindre une certaine cote à un moment, bah, faut, voilà, malheureusement entre guillemets il faut parfois accepter de faire des games comme ça. Mais ça reste des games cool parce que finalement tu es quand même content à la fin d'avoir fait 4. Donc certes pendant la game tu as, as fait le dos rond mais à la fin bah, finalement tu es, t es on va dire, récompensé et ça crée quand même une adrénaline qui est, qui est plutôt chouette et une, un, un sentiment assez, assez agréable je trouve.